Options. serveur pour se parler euh, par exemple si vous voulez euh, booster le serveur vous nous le dites ici ou le carré bah comme ça je vais pas trop dire la couleur parce que je sais pas trop je me pas avec les couleurs hein. je vais dire ça zone pub c'est où vous pourrez faire vos pubs vidéo c'est où que j'ai pu mes vidéos et tout génération c'est où qu'on se parle ici bienvenue c'est toutes les des règles en plus genre des affaires côté nouveau tu peux rejoindre là, puis euh, lire ce qui est écrit, les règles, bah c'est les règles qu'on euh, base. Et euh, GIF, c'est euh, ça les trucs genre euh, polonaisés, les mêmes ou c'est blague. Enfin, un art du serve, genre... Euh. Nous, on a, euh, nous on a un logo sur le serveur, ok. Bah c'est ça, bah vous le refaisez, il sera dans le coin ici, ou genre ici en haut là. Parce que là, ça va être comme ça. Donc, moi, j'ai déjà fait un fanat, euh, comme vous pouvez le voir. Ça charge, je vous avertis, ça, ça charge. C'est la même chose que vous. Euh, aussi, sinon, on a un monteur vidéo. Euh, Dites-lui bonjour, hein, je vous avertis. Regardez. Vous voyez J'ai testé ça. Avec le, le, le boost du serveur. Donc, si vous voulez le booster, euh, dites le nous. Avec le carré, si tu quittes, bah, tu nous dis là. Ça, c'est juste le staff. Donc, euh, on a Spooky. Dès le staff. Puis, c'est ça. Euh, puis, les abonnés, ben bah, ils sont ici. Donc, euh, vous rejoignez. Il ouais. là. Quoi, le truc et tout? Genre, créer des postes. des posts. Euh, ou les talents, ben bah, tu dis ton talent. Ou, des en général, l'artiste, des de, de dessins. Tu du, mont du montage que tu fais vos modes Minecraft, ouais, tu me dis des modes Minecraft. Si t'es un youtubeur, bah, tu me le dis, tu vas là. Si t'es un streamer, tu, tu, tu me le dis, tu, tu vas là. Si t'es euh, monteur vidéo, on va peut-être te recruter avec l'autre gars qui est ici. Si tu es abonné, bah, tu me le dis parce qu'on va te placer juste ici. Euh, les trois abonnés sont là, donc je une petite à eux oh, quand même. Euh, et tu joues à quoi Bah c'est une réponse à vie pour le service, si on rajoute des trucs. Avis pour une vidéo si tu veux qu'on rajoute un truc dedans, des vidéos et si tu aimes quelque chose sur le serveur, annonce du serveur, on a fait une mise à jour puis tout, euh, vous voyez ici il y a des vocales. Donc si vous voulez euh, nous parler, bah c'est là-dessus, hein. euh, je serai plus actif là-dessus. Et euh, je vais être euh, pour vous euh, comme communauté parce que je m'intéresse plus à ce serveur là qu'à l'autre euh, qui s'appelle serveur pour la chaîne. Donc, c'est ça. Bah, là, on va voir le petit monteur euh, vidéo ici. Donc, euh, bah, si vous voulez euh, me parler, par exemple, si je suis en rouge ici, vous me gossez pas. Vous me gossez pas. Là, c'est la flèche en bas. Peu... Donc, là, bah, c'est ça. Donc, euh, bah, quoi, il va être créé pour. Euh, Parler, bah, comme on veut, bah, là, je, vous pourrez euh, me parler, donc c'est ça. Donc, bah, j'espère que vous avez aimé cette petite présentation du, du nouveau serveur. Euh, si vous voulez, hein. bah, c'est ça. Donc, bah, c'est dit à toutes.